Écoutez-moi les petites vaches qui rient, j'espère que vous avez bien ce vidéo. Vous allez avoir une combo, une synergie hyper cool et surtout hyper rare. Le genre de game finalement qui nous conforte dans l'idée que Battlegrounds est un jeu absolument incroyable. Parce que même s'il y a une méta, même s'il y a évidemment des quêtes plus fortes que d'autres, des persos plus forts que d'autres, des races en fonction d'autres races bannies plus fortes que d'autres, des stratégies de manière générale plus fortes que d'autres, ça reste un jeu d'adaptation. Et parfois on nous propose une synergie, alors une synergie qui n'est pas... Euh, qui qui est sexy mais qui n'est pas extrêmement puissante mais finalement si on la refuse c'est quoi ça veut dire qu'on ne veut pas du tout jouer des synergies et donc bah souvent on va quand même faire top 7 top 8 donc voilà parfois on accepte des trucs un petit peu à la si je puis dire des combinaisons ubuesques mais finalement qui voilà en essayant de bien réfléchir parce que souvent ce sont des combinaisons rares et donc c'est peut-être en tout cas là pour moi c'était la première fois que j'allais dans cette synergie là bah voilà on est obligé de se concentrer un peu plus parce qu'on n'est pas du tout dans des plays automatiques et forcément ça fait des super games. Bref, j'espère que cette vidéo va vous plaire, que ça va vous aider à progresser. Voilà, ne refusez pas, même si vous connaissez la méta, même si vous avez de la théorie, ne refusez pas parfois les choses que vous ne connaissez pas, parce que bah, finalement, si vous les refusez, ça veut dire que vous acceptez le rien. Bref, il vaut mieux un petit peu que rien du tout. Sur ce, bon visionnage. odorat avec 9 d'armure. Là, il n'y a pas de bons persos, donc quitte à prendre un mauvais, autant prendre un perso avec de l'armure. Eudora peut faire des choses parfois. Moi j'aime bien quand il y a les dragons avec Eudora parce que ça te permet de rester haut en PV. Dans une rafam curve je trouve que les dragons c'est quand même les meilleurs. Après on peut rush peut-être le pouvoir. Franchement ça fait super longtemps que je l'ai pas fait cette strat. Est-ce qu'on partirait pas là-dessus C'est assez rigolo en vrai. Hein. Ah je sais pas vous avez Écoutez on va se... Est-ce que ça marche Mousse Je crois souhaite... ah, pas que Mousse fonctionne dans le spot Pour un token hein Après Mousse c'est un token mais euh, ouais, Je crois que Mousse était ok en vrai je que ok. C'est ok. <rire> ok, donc là c'est ça et ça. Tour d'après c'est up pouvoir. Tour d'après c'est up pouvoir. Et tour d'après c'est up pouvoir. Non, non je fais pas des expériences c'est juste que cette curve là elle était euh, ultra alternative à l'époque elle l'est encore plus maintenant euh, Donc voilà C'est juste une curve alternative mais en vrai elle existe hein. C'est juste que là le fait qu'il y ait les bêtes le fait qu'il y ait les branes En fait il y a des cartes à 25 qui sont à peu, à, à peu près ok Naomi et tout Alors c'est des trucs que tu peux avoir vite C'est pareil, on va chercher un inter 25 hein, c'est la enfin, c'est pas pareil en vrai. En fait, cette strat, on a arrêté de la faire. Donc là, c'est up pouvoir. Ah non, mais ça marche pas, c'est up. Attends, il y a pas un spot avec double mousse Mousse mousse. Je l'ai ou quoi, là, c'est up. Up pouvoir. Up. En fait, mousse, on s'en fout, je crois. Up, pouvoir. Up. Ouais, c'est ça. En fait, il faut roll d'abord pour le triple. Mais en vrai, on en, je crois qu'on s'en fout tout le temps, je crois. Voilà, c'est ça, ça. Tour d'après, c'est 6 plus 1. Tour d'après, c'est 7 plus 1. Et en fait, il nous restera une de deux. En fait, ouais, ce, ça, on a arrêté de le faire. Mousse, pouvoir, vente, up. Ça revient au même Ça au même euh... Ouais on a arrêté de le faire Parce que maintenant avec Dora, on va chercher les tavernes 26 On, on skip euh, une étape Enfin euh, 80% du temps On va skip une étape Merci Jakadi Merci pour le soutien c'est gentil Oh c'est strong ça Alors ça, ça se fait sans rien faire, on va faire perdre, là on va perdre, perdre, donc c'est ok. Attends, mais lui il est, ah non, mais il est sur les 6 donc euh, non, on va perdre, perdre, donc en vrai. Après, anima, pirate ou démon, Non, on va prendre le menu. Donc, là c'est ça, ça, ça. Quel intérêt de le jouer On bah, va si ça nous économise 2 euh, PV. Le prochain tour, c'est 7, vente, pouvoir. <rire> en fait, on a notre découverte sur le... Déjà, on est taverne 4 sur le tour 5. Et on a notre découverte taverne 5. Après, le problème de cette strat, c'est que elle, En fait, elle... Elle prolonge ce qu'est Eudora, c'est-à-dire la RNG de d'Eudora. Elle rajoute de la RNG à un perso qui est déjà RNG parce que on déséquilibre toute notre tempo. Mais là, franchement, il y a des tas 25 hein. c'est une méta, là c'est un lobby où on joue plus la 5 que la 6, donc euh... ouais, on concentre notre RNG en fait. Mais en vrai, pas tant. Je pense que si vous faites ça dans un lobby sans bête, sans murloc, pour le coup, c'est juste de suicide de faire cette strat-là. Et il vaut mieux partir sur la strat classique et... et skipper un tour. Allez, à gauche. Ah non, on aurait pu écon économiser 2 PV. Ça aurait été incroyable. Ouais, 30 live quoi. C'est le problème. Je démarre à 30. Ah Non! Non! Ça marche pas, hein. Ah, ça, c'est flûte. Euh... Ça, c'est flûte, hein. D'accord, ça ne peut pas jamais marcher. 4, hein. on vend. Attends, 4. On a 5, on a 6, on a... Non, ça marche pas, Faut, euh, tant pis. A oui cliquer oh. note. Huh. Bon, en vrai mama c'est cool mais j'avais envie de jouer le, le... le... le... le Shaitan là. J'avais envie de partir sur une compo Shaitan. Euh, on va prendre la mama hein, je pense euh, En vrai avec ma quête Déclenche leur cri de guerre avec ça Ouais non mais Mama c'est meilleur quand même. On va pas jouer avec la quête quand on a Mama Vous pouvez encore renverser la vapeur. Freeze, ouais, je vais frise le petit rat. Dommage. Dommage parce qu'en vrai, la quête, elle marche bien quand on joue LM. Il y a pas mal d'LM Crit'Guer. Là, bête crit guerre en vrai, à part le chat. Bon, nous sommes à 24. Que Nous sommes Zodora. On peut partir en murloc, non, avec ça et ça non. <rire> Essayons de jouer. Putain, ça... ça fait chier parce que j'ai envie de jouer la quête, mais en même temps, je pense que ça a du sens. Franchement je pense que ça a du sens. Une ah je veux pas faire un mixte. Je pense que... En fait je vais up. Quoi okay. Est-ce que je peux up euh... Ouais peut-être Ça c'est gros hein. On verra En fait ça peut dépendre de Bob Je pense qu'Elem c'est meilleur que bête Mais ça prend du temps euh, euh, LM Le problème c'est que j'ai pas forcément ce temps Merci Bugman du 77 Merci c'est gentil merci pour ton prime C'est super gentil Mais en fait j'ai bien envie de up au prochain tour Oh le ville. Merci, c'est sympa. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. 24. Ah, je crois que je vais up. Enfin, on perd beaucoup de pièces, hein. une recrue, tant que vous le pouvez. Bon bah voilà. Alors, si j'avais Bran, je partais en Bran LM ou Bran Murloc, mais je pense que Bran LM c'est pas mal avec l'enfumeur. Le le, le, si je trouvais Mama ou Crocodile, je partais sur Bête. Voilà. J'ai laissé Bob choisir. Franchement, là, j'ai vraiment laissé Bob choisir pour nous. De toute façon, c'est une situation où on peut pas se permettre de forcer. Et si j'avais une Omi... Bon, j'aurais pas pris... Non, j'aurais pas joué une Omi. Et bon, là, ce sera bête, a priori. Hein. Après, euh... c'est nul, bête. Hein. Le problème, c'est que bête, c'est un archétype qui est faible. Mais en même temps, on peut pas... Enfin, moyen faible, on va dire moyen. On peut pas refuser un archétype moyen... Pour un ar... Pourquoi ne pas HP Bah, oh, je l'ai déjà fait. J'arrête maintenant. Pour un archétype. Meilleur, mais que j'ai pas. Vous voyez C'est ça le problème. Ne le dites pas autres, que vous allez gagner. Oh non Il meurt pas Il y a quoi ça je croyais que c'était l'arme du crime. J'ai commencé à me chier dessus. Non, c'est bon. Égalité. <rire> tu vas juste pique mama ou le rat avec Bah le rat alors. Pas il C'est une bonne carte, le rat avec double mama. Très très fort. Non tu gagnes. Ah ouais. Euh. Bim, bam, boum, bim boum boum. C'est drôle en vrai mais... Pff. En vrai il y a plein de combinaisons rigolotes mais... Ça ça fait chier. Jouer des Adios. Moi bon, je garde ma, ma tour tank, mais... Là on est mal quoi. En fait on est mal parce qu'on est en train de partir sur une compo qui est faible. Qui est très très faible. Encore si t'as mecha dans le lobby... il enfin, y a Murloc déjà. Murloc on bat normalement. A enfin, part un Murloc euh, qui chatte mais un Murloc de base. Genre avec Bran et tout. Un Murloc sans Bran doré je pense qu'on gagne. Mecha on gagne mais il n'y a pas mecha Et après on perd contre les bigs. Ouais après est-ce qu'il y a des cris de guerre en bête qui peuvent fonctionner Bah le, le truc qui donne euh... Comment il s'appelle Qui donne la résilience là Qui donne le la réincarnation Ça peut être sympa en vrai Le taunt non parce que ça pourrait taunter mama Je ne pas Vos ont vraiment tout donné. Ah, le troll. Il joue des murlocs. Normalement, c'est un bon match-up. non? En vrai, je fais un roll. Ah, il a le taunt. Oh waouh. L'entraînement mène à la perfection. Putain. Mais ça c'est rigolo, non Ah non, ça pousse que 13h paf A <rire> plus que 4 Ça va m'a l'air beaucoup plus intelligent de faire ce, ce, ce placement là Entre sliders Il a une bonne code sliders, sais pas si je l'ai dans mes amis mais je pense qu'il est pas mauvais ce gars On va pas l'avoir Je pense qu'il est pas mal Redresse-toi mais je peux pas être plus droit là, je, je, je mon, mon dos il est, il est droit là. Ouais Murloc, super matchup. Enfin, son board est quand même assez fort mais. Oh, c'est allait sur l'autre mama, c'est rigolo. Boom. Boom. Bon, la hein. Dommage, c'était devant, moi. Pas tant que ça. Que tout se passe bien oh, ça se passe, ouais. Oh, ah, le Avec une compo comme ça Il faut tuer tout le monde Avant t 12 Ouais ça dépend en vrai En vrai ça dépend Parce que tu vois Si lui commence à proc Sur ça Sur assure, ça assure, Sur un peu tout enfin, Surtout sur lui Tu trouves un petit baron Je sais pas En late Tu peux trouver un petit hara Enfin En fait tu joues pas mal de cartes Maintenant qu'il qu y a Goldrin, Je joue baron et hara Bon hara il est pas ouf Pour le moment mais Après tu peux faire un truc un peu big avec Boa hein. Tu peux rester sur quelque chose de très très lourd avec Double Mama, Boa, etc Pour Double Mama ça s'épuise très vite hein. C'est pour ça que Goldrine est bien Bah là elle est pas faible ma compo parce qu'elle est forte Elle est censée être forte du tour 7 au tour 10 Je pense qu'à partir du tour 10 elle commence à avoir de la faiblesse Avec des bons matchups Mais là elle va commencer à prendre un peu de faiblesse quand même ce combat, il est vraiment sympa. Hein. Oh, nice. navamos, <rire> C'est gratuit. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Boum. Ça met des tartines. Hein. Là, il est en train de compter. Il est en train de se dire Ah zut. En effet. 20. Ouh Les grenouilles, c'est une possibilité Bon, Je pense pas. On a vraiment besoin d'un garçon comme ça Ah, ouais, ça mange pas de pain. Ouais, il ouais, y a la grenouille, mais. La grenouille, c'est faible comme carte. C'est faible, mais. Non, sans baron. cest eh. ouais, à dire qu'il faut virer les deux cons. C'est dur de virer les cons. Mais en même temps. Euh... Après, ah bon, on n'est pas obligé de le faire maintenant. Il faut y a les crescendo. Alors là, on. Ah. Ça, c'est pas mal, hein, en vrai. Je laisse tomber, hein. Ah, j'ai envie de taunter ça. Ah, c'est bon, on va faire ça. Ouais, il est bien ce play. Hara. Oui, pop du Ara. On clique ou on clique pas? On va cliquer. Vous êtes en tête, vous, c'est dans la poche. Pas moche. horrible ça. Fois un baron, t'aurais pu roll quand même. Bah, en vrai, euh, je me dis 3 tours, on est tour 11. C'est le genre de spot où, à un moment donné, je pourrais jouer contre le mort. Tu vois Je sais pas, je pense que 3 tours, je peux tenir à 24. En fait, si la game elle s'éternise un peu, il est possible. Enfin, c'est dur à dire en vrai. Là, c'était 4 pièces. C'est 4 pièces pour avoir peut-être un truc incroyable, je sais pas. Voilà, le problème c'est qu'on est plus que 3, on est déjà en demi-finale, mais. Au travail. Continuez sur votre lancée. Elle est où l'hydre Bah, l'hydre elle est pas si importante que ça pour le moment. Vendre serpent pour aller chercher Mama Ouais, bah, je, je, je reste sur mon idée de caler le pouvoir. Soit je joue contre le mort, après je joue contre un gars, après je rejoue contre un gars, et après je rejoue contre le mort. Parce que là, ils sont hauts en PV. Donc, à part sliders, si Slider tue un jeune homme. Ça pourrait être un espèce de truc comme ça. Genre, adversaire, adversaire, remords. Donc en fait, si c'est adversaire, adversaire, j'ai le temps de le caler. Et si, et si j'en passe, en fait, il faut que j'en passe un des deux. Et, et Parce que derrière, je peux retomber contre le mort, vous voyez. Je sais pas si vous suivez. C'est beau. C'est pas puissant, mais c'est beau. C'est très beau en vrai parce qu'en plus il y a des doubles et tout. <rire> ah la quête n'était pas bonne. hein Le serpent, il donne. Ouais, le serpent, il a été vraiment rigolo. Hein. Menu plaisir avec ça. Franchement, ça a bien aidé. Hein, ce que ça a fait sur Goldrine et tout. Ouais, donc là, vous voyez, ils sont encore 3. Vous vous donc là, je triple. Ça libère à la place, accessoirement. Ah, bien joué. Bon, ça, c'est pas mal, hein. Bah pas mal. En vrai c'est existant. Ça c'est un peu chiantos mais. C'est un, peu... ouais, un peu chiantos, mais bon, tant pis. Vrai, je, je pense pas mettre un zap devant. Ok. Alors je vire ça. Le zap contre L.M. Euh... Ouais. Ah remarque, ça va chercher Leroy. Oh là là, là j'ai une lecture là de Aldente, comme une... comme une petite côtelette là. Lui il va sur lui. Incroyable. Et lui il proc sur lui. Que lui il meurt. Ensuite, bam bam bam bam bam bam bam. bam, bam. Vous voyez Ah, j'aime cette idée. J'aime bien mon board en vrai, il est vraiment sympa. Tout le monde le attention. <rire> Après bon en face je pense que c'est vraiment gros mais... J'aime bien mon board. Ouais bon c'est pas trop au même jeu quoi. On joue pas vraiment au même jeu. Mais la combo, la combo était cool. Hein. La combo était vraiment cool. Bah, le problème c'est qu'il y a trop d'étoilés. S'il y a homogène et étoilé, Ouais non c'est dur, dur à battre ça. Très très dur à battre. Bah, en vrai top 3 avec Eudora c'est plutôt cool. Hein. Top 3 avec que d'ora, il aurait fallu un baron mais c'est très très très correct.